On est dans l'ordre. Donc, euh, non, pas trop. Non, mais pas dans ce endroit-là. On est dans cet endroit-là. Bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Ossanopolis. Nous sommes vraiment ravis de, de vous accueillir hein, pour cette conférence dédiée à l'image au service de l'océan. Alors cette conférence fait partie d'un programme organisé par Ossanopolis pendant euh, trois jours, hein, c'est trois jours dédiés à l'océan. Il a été le, le one One-Chun-Sumpte Summit. Donc Ossanopolis a dédié pendant ces trois jours. Organise le pavillon euh, du One Ocean Summit cette fois-ci euh, dédié, euh, dédié au public. L'objet, c'est vraiment de partager euh, tout ce qui va être discuté pendant trois jours par euh, les experts, les décideurs, hein, faire en sorte en fait que euh, voilà euh, l'importance de l'océan, la place de l'océan euh, voilà dans notre vie et puis euh, les enjeux qui sont liés. Euh, bah, finalement, vous puissiez euh, vous aussi euh, découvrir tout ça, échanger avec des experts. Hein, Rencontrer voilà, différents intervenants hein, de, de ce sommet international et, et quelque part faire en sorte que vous aussi vous puissiez comprendre pourquoi finalement ces trois jours sont dédiés à ce milieu marin qui est essentiel pour la vie sur Terre. Donc là, nous allons évidemment passer un petit moment ensemble à échanger sur l'importance de l'image hein, et, et, et cette image finalement elle peut, elle suscite hein, euh, voilà, de, des questions, euh, de l'émerveillement. On va découvrir tout ça euh, tous ensemble. En tout cas, bienvenue. Je vous souhaite euh, de passer un très bon moment euh, avec euh, l'ensemble des intervenants qui sont là euh, aujourd'hui. Merci, Céline. Euh, dans, dans un premier temps, on va vous présenter les, les cinq intervenants qui sont là. Donc, euh, Céline Liré, bonjour. Vous êtes docteur en, en océanologie biologique. Et directrice scientifique de l'Océanois et commissaire de position 668 intervenante après-midi lié éducation l'éducation à la mer et en nom de la jeunesse Océan, l'océan One Ocean 6. bonjour. Vous êtes photographe depuis les années 2000 Vous penchez sur des thématiques acteurs socio-humanistes. Vous travaillez sur les futurables générateurs de biens sociaux euh, pardon, en France et dans le monde. Vos sujets montrent l'impact de l'action de l'homme sur lui-même, sur les relations qu'il crée avec son environnement. Vous êtes membre du collectif Argos depuis 15 ans. Ce collectif de journalistes fête ses 20 ans et euh, d'engagement pour l'environnement réalise une médiation culturelle sur les thèmes du développement durable à travers ses écrits, expositions et livres. Merci d'être là, Jérôme. Bon Stéphanie, merci d'être là également. Vous êtes journaliste depuis 30 ans et aujourd'hui rédactrice en chef déléguée au supplément et hors série au S-France. Euh, vous, euh, vous attachez à la mer professionnellement dans votre activité depuis 5 ans à travers le supplément « La mer, notre avenir ». Michel Pelle, bonjour, merci d'être ici également. Euh, depuis 2020, vous êtes coordinateur des actions de l'Office français de la biodiversité. En termes de biodiversité marine, en tant que directeur délégué, maire et responsable du site national de Brest. Bonjour François Gabard pour cette table ronde. Vous êtes navigateur, skipper professionnel et parrain de l'exposition AMER, du collectif Argos exposé en ce moment devant Oceanopolis et en 2017 vous avez établi un record du monde de, en solitaire record du tour du monde en solitaire pardon et euh, vous êtes également fondateur et patron de l'écurie de course au large Mer Concept. Donc euh, merci vous euh, cinq d'être présent, d'avoir répondu à l'appel euh, nous allons pouvoir démarrer les échanges et vos présentations. Jérôme Inderini nous allons commencer par vous vous êtes euh, vous avez fait un reportage aux photos au Gabon pour pour, exp... euh, pour, exp... non, pardon. pour montrer, montrer au grand public la, la, la pêche illicite dans le golfe de Guinée. Euh, si je peux vous demander, que, comment choisissez-vous un sujet et comment transmettre et sensibiliser à travers la photo quel est finalement le, le processus de création d'une image qui, est, euh, qui doit acter, une image de l'océan qui doit impacter le public et comment rendre photogénique finalement cette, cette image Alors effectivement, je vais vous parler un peu plus particulièrement de ce reportage classé au Gab sur une mission Shepard. Mais avant, je voulais vous dire que c'est un sujet qui est parti d'un projet global, donc projet exposé également dans l'Ouest, euh, sur l'accaparement et qu'on a monté entièrement avec le collectif Argos, donc c'est un projet collectif, et donc c'est un sujet parmi d'autres, et en fait, avant de partir sur le premier reportage d'un de, de, de nos projets, on a toute une, euh, toute une partie d'enquête de, et de recherche, euh, quand on décide d'un thème, de savoir comment on va le traiter et à travers quel sujet. Donc, dans le collectif, il y a des journalistes qui écrivent et des photographes qui photographient. Et donc, il faut trouver des sujets qui conviennent aux deux médias et qui soient facilement traitables en images aussi. Mais donc, avant de partir, on a vraiment une période de recherche et de, et de trouver quasiment l'ensemble des sujets qui feront le projet pour que chacun puisse se compléter, qu'on puisse être complémentaire d'un sujet à l'autre et aussi... Euh, vu que c'est souvent des sujets euh, à problématique planétaires qu'on traite, il faut qu'on soit présent sur tout globe. Donc là, ce sujet-là euh, a été le premier de la série sur lequel on est parti. Euh, C'était un moyen de, de partir sur les bateaux en pleine mer et de comprendre euh, comment on pêche les poissons qu'on mange. Et... Donc nous, on, on s'est rapprochés de Sea Shepherd, on a, on a regardé quelle mission il faisait. Celle-ci nous a plu parce qu'elle était menée conjointement avec... Euh, le gouvernement du Gabon, et ça nous paraissait important de montrer une action commune entre une ONG et le gouvernement. Et euh, donc, on s'est embarqué euh, sur le, la mission pendant trois semaines avec euh, Cécile Bontron, rédactrice. On travaille donc ensemble au sein du collectif. Et euh, voilà, on, on savait que ce serait un sujet euh, photogénique. C'est vrai qu'il trouvaient des, des, des sujets photogéniques, mais c'est une des motivations, mais c'est pas la seule. Euh, au sein du collectif, on traite la photo de manière euh, assez simple et brute. Euh, voilà, il faut quand même que les sujets soient photogéniques par ce qu'ils sont, mais aussi de la manière dont on les rend et dont on prend nos photos. Merci Jérôme, mais donc on a des images qui ont objectif publiées dans la presse. Et comment est-ce qu'on fait accepter par la presse des sujets qui peuvent être parfois sensibles Mais par ailleurs, on voit depuis une vingtaine d'années que c'est des sujets qui sont de plus en plus publiés par ailleurs on les connaît de plus en plus, les gens y ont accès par la presse. Est-ce que vous, vous utilisez des, des nouveaux formats, des nouvelles façons de faire de diffuser ces, ces, projets, ces projets photographiques Par rapport à notre expérience, c'est vrai qu'on a vu vraiment évoluer les choses depuis 20 ans qu'on travaille sur des thématiques environnementales. Il y a 20 ans, le premier sujet qu'on avait traité, c'était sur les réfugiés climatiques, donc les premiers peuples et les premiers hommes touchés par les changements climatiques dans le monde. À l'époque, au début des années 2000, c'était pas du tout des sujets abordés, et donc il a vraiment fallu défricher, et donc on a eu un, un très bon accueil dans la presse, parce qu'on était un peu les premiers à, à traiter ces sujets-là. Euh, et parce que enfin, la, la presse, en fait, la complication à l'époque, peut-être, c'était que la presse parlait moins de sujets euh, environnement. Maintenant, euh, bah, tous les journaux, magazines ont euh, plus qu'une rubrique environnement. Enfin, on parle de ça au quotidien. Donc pour nous, la difficulté, c'est de rester euh, vraiment expert en la matière et de se démarquer par rapport... Enfin, euh, tant mieux, il y a beaucoup de sujets qui parlent de ça et tant mieux, il y a beaucoup de publications. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à être un petit peu... Euh, précurseur dans, dans les enquêtes qu'on peut faire pour continuer à être publié. Donc, euh, bon, en parallèle de ça, euh, la presse aussi a évolué depuis 20 ans. Donc nous, on cherche vraiment à présenter nos sujets ailleurs que dans la presse pour toucher un large public. Et c'est pour ça qu'on présente des expositions euh, comme ici. C'est Une fois que le sujet est fait, en fait, chaque sujet va être proposé à la presse au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et puis, une fois que le, sujet, le projet est finalisé et que la dizaine de sujets ont été faits, euh, on va les rassembler dans un livre, dans un hors-série-presse. Donc ici, il a été publié dans un hors-série-presse avec Kazen Et euh, on les, on les propose en exposition publique, sur la voie publique, pour que tout le monde y ait accès. Merci. Merci beaucoup, Jérômeine, pour vos réponses à nos interrogations. Euh, Michel Pelletier, avez-vous euh, des remarques euh, par rapport à cette présentation euh, Avez-vous quelque chose à compléter éventuellement Je vous laisse Ou réagir aux, aux images. Si, si vous avez des réactions aux images, que vous venez de voir. Je trouve que les images sont très marquantes, celles là en particulier. Autour de, de, de pêcher, il y a aussi un certain nombre d'armements, probablement qui, qui exploitent de la ressource humaine. Et, et on est très loin de l'esclavage, de l'esclavage moderne sur ces bateaux. Et, et, et c'est notre problème. Je pense qu'il y a le problème de la diversité, il y a le problème aussi des, de tous ces de tous les hommes et ces femmes qui sont, qui sont malheureux exploités des endroits qui sont un peu non droit hein. Alors souvent, dans les, même dans les économies exclusives, mais d'États qui n'ont pas les moyens de contrôler euh, les licences euh, qu'ils qui, qui accordent, donc on arrive à des, à des situations comme celle-là, ces, ces photos sont très marquantes. En tout cas, euh, nous, euh, à l'Office français de la biodiversité, on, on, a, euh, on a contribué modestement à, à cette exposition Argos, euh, et euh, grâce à, à la mairie de, de Brest, à Oceanopolis, on, on a pu monter cette exposition un peu en urgence, mais pour le One Ocean Summit. Et donc, je vous invite tous à, à, à la découvrir. Elle est sur la balade qui est très fréquentée du, du Moulin Blanc, là. Et, et c'est une exposition qui est très intéressante parce qu'elle montre les interactions. C'est ça qui est intéressant. Entre l'homme et la nature, ou l'homme dans la nature. Que ça, c'est une grosse problématique. C'est comment on peut avoir une activité, et en particulier une activité industrielle, dans un espace naturel, la mer est encore naturelle. J'espère qu'elle va le rester. Mais c'est ce sujet des interactions est très intéressant. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel l'Office travaille pas mal. Bon, je ne sais pas si des dauphins. Mais, mais si vous voulez, je répondrai aux questions. Merci, merci Michel. Euh, nous avons pu comprendre. Euh quel est le processus de création finalement d'une image qui va servir l'océan et qui comment s'il peut porter un, un message finalement assez fort. Euh, nous allons essayer maintenant d'essayer de, de comprendre comment ces mêmes images peuvent être utilisées pour illustrer l'actualité avec euh, Stéphanie Germain. Euh, Stéphanie Germain, c'est ici que je vous sollicite. Euh, l'océan est espace merveilleux et encore méconnu du grand public. Pour vous, euh, quelle est l'importance d'illustrer cet espace dans l'actualité Comment pardon comment on le dire Céline euh, faut... est tellement que moi. Euh, comment l'illustrer euh, Je crois que la, la première chose, euh, je, je voudrais juste rebondir, pour compléter, rebondir ce que vous disiez sur la presse, effectivement, c'est extrêmement important parce que la presse n'est pas le, le, pas le seul média, les expositions sont des euh, le, le lien entre l'environnement, la presse, l'information, le public a énormément changé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, nous avions euh, des lanceurs d'alerte, nous avions des journalistes sur le terrain, on en a toujours, mais tout le monde est devenu un peu expert de l'environnement, de l'océan, et euh, euh, donc, quand on a affaire à des, des experts, des photographes, des journalistes, qui connaissent vraiment le sujet, eh bien, on a effectivement ce genre de, de reportage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire ces reportages, euh, pour que les journalistes, photographes ou d'écriture, puissent travailler correctement en toute indépendance. Il faut aussi des financements. Et les financements viennent soit de mécènes euh, bien intentionnés, je l'espère, soit de la presse elle-même, qui elle-même doit être indépendante. Je, je, je, je dis ça pour commencer parce que je pense que c'est vraiment important euh, et, et c'est pour ça que la presse diversifie aussi ses sources, qu'elle devient aussi de plus en plus méfiante. Enfin, en tout cas, je parle pour euh, nous, par exemple, la ouest France, mais d'autres aussi, hein, d'autres journaux qui portent euh, je pense, des valeurs quand même assez solides. Euh, voilà. Mais c'est un très important que le public doit toujours avoir en tête. Euh, rien n'est gratuit et pour avoir un bon reportage, honnête, franc, concret, avec des gens sur le terrain, euh, il, faut, euh, bien il faut des, des financements. Je, je pense que vous ne mangez pas qu'une fois par semaine. Une fois <rire> par semaine, et c'est vrai que c'est un point très important. Et ouais. nous, on tient vraiment à être indépendants et à préciser qu'on fait ces reportages euh, de notre propre choix au sein du collectif Argos. Et ensuite, on les diffuse au sein de, de, de sommets, et on, vraiment, on s'adosse avec les grands parce que c'est aussi là qu'il faut être pour passer les messages. Mais en amont, quand on fait les enquêtes et quand on décide de travailler sur un sujet, c'est vraiment en indépendance avec, comme vous le disiez, des financements euh, qui soient des coproductions avec la presse ou des financements voilà. d'institutions, mais qui, qui n'interagissent qui pas sur notre choix éditorial et notre enquête. Et, et c'est pour ces journaux les télévisions, euh, les, enfin les radios, il y a moins d'images, évidemment, quoique maintenant les radios ont des sites. On va payer les photos, et, et vous voyez où je veux en venir. Euh, tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas une synthèse, c'est à peine un extrait, et, et, et, et souvent c'est mal interprété. C'est important parce que vos photos, euh, si elles ne sont pas expliquées, si elles ne sont pas contextualisées, elles peuvent dire tout le contraire de ce que vous avez que, que, que le message que vous, allez vous, vous avez voulu rapporter. C'est pour ça que les binômes texte-photo sont vraiment importants mm. parce que bon bah tant mieux si l'image parle d'elle-même, mais il y a toujours besoin d'explications complémentaires et de, de description et même au niveau de l'enquête. Et donc oui, oui le, nous le binôme c'est vraiment euh, le, le, le point important ouais. chez Argos. Donc je raccroche à la question. J'espère que je ne vais par y répondre. Euh, la photo, elle est là pour. Euh, on, va, on va, je pense, parler plusieurs fois de, de choc donc de des photos elle est là pour, pour alerter, elle est là pour surprendre. Euh, pourquoi Parce qu'on a besoin de capter, si, si, on, enfin, si, on, si on, on veut vraiment que l'information que l'on souhaite diffuser, si, si on veut qu'elle soit lue, entendue, vue, au moins vue, euh, eh bien, il faut capter l'attention. Euh, et encore une fois, dans une, une honnêteté, une sincérité... Euh, une habilité euh, de, de, de cette information. Donc on a besoin dimages choc j'en avais choisi quelques-unes quelques que je peux éventuellement commenter. Si... Euh, Allez-y, vous pouvez en commenter une, une ou deux rapidement, si, si vous pouvez. Alors, celle-ci, elle est très importante, elle est très récente. Si vous la regardez bien, je, je pense que voilà, c'est assez grand. Euh, C'était la une d'un du, de, des, des numéros du, récents du, du Chasse-Marée, qui est un magazine que j'aime beaucoup, qui est dans le groupe West France, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. Euh, C'était un sujet sur, qui s'appelle à la casse et alors, quand on la regarde rapidement dans un kiosque chez le marchand de journaux, on a l'impression qu'on va avoir un sujet sur, euh, sur les ferrailles qui, malheureusement, pour, enfin, rongent les plages d'Asie. Eh bien non, ça se passe en Turquie. C'est à quelques kilomètres d'autres plages bondées de, de touristes. Et ce sont des bateaux très récents. Ce sont des bateaux qui ont 10, 15, 20 ans maximum, des bateaux de croisière que l'on déconstruit déjà. Et euh, alors, pourquoi le rédacteur en chef de Chasse-Marée l'a choisi, Gwendal Jaffry Parce que, justement... En fait, un, il y a deux chocs. Évidemment, ce sont encore des bateaux que l'on déconstruit, et en plus, ce sont des bateaux qui sont quasiment tout neufs. Et ça, ça, ça montre, la, ce, qu va nous expliquer, enfin, ce que le journal va nous expliquer, ça montre d'une certaine manière la, la vacuité de, de, de ce système, de cette consommation que l'on a de, de la mer. Alors, on n'est plus seulement dans l'information, on est dans le message. Mais voilà, une, une, une photo, le rôle d'une photo au service de l'océan, c'est cela aussi. C'est de, de faire choc, ou en tout cas de... De, de surprendre et d'interpeller de, de, pour que le lecteur euh, ait envie d'aller bah, plus loin et de lire ce qu'on va lui expliquer. Enfin, Merci, ça nous permet de stater à quel point ça peut être choquant ce genre d'image. Euh, Céline Liré, est-ce que vous devez réagir à, à ces images Alors on n'a pas vu toutes les images, euh, il y a une sélection, ça c'était pour merveillement, ouais. <rire> c'était <Voilà>. pour vous. <rire> <rire> <rire> <rire> hum... Non. La photo, c'est une vraie porte d'entrée. L'image, en tout cas. L'image, soit photo ou vidéo, c'est une vraie porte d'entrée, en tout cas, pour, pour interpeller. En tout cas, la prêche, il y a un vrai enjeu. Hein. Un coup, à un moment donné, c'était euh, un intérêt, un appelé, euh, Ou alors, constater. Bon, c'est flamant hein, avec le, le goéland, avec le masque. Ça trop bien aussi euh, hein, la, la, la situation actuelle. Hein, ça peut être aussi... Euh, ça peut alerter. Euh, après, là, je vais vous laisser commenter parce que Stéphanie, je pense que là, c'est quand même euh, une édition particulière, là. <rire> oui, c'est une image particulière. Alors, je ne sais pas si on a celle du, du Toré Canyon. Dans ah, le... Elle viendra, là. En fait, j'avais préparé deux, photos de, de mar... deux images de marée noire. Euh, une, qui... une photo d'une marée noire qu'on a un peu oubliée euh, d'avant la Mocoquise, c'est 1967, c'est pas loin d'ici, hein. Euh, c'est plus Bretagne-Nord, enfin Trégor, c'est le naufrage de, du toré Canyon. Alors 67, comme vous l'avez compris, je suis vieille, fin, je venais de naître. Euh, voilà, c'est cette photo euh, que, je, qui, qui, que, que je connais depuis très longtemps, parce que c'était une photo qui était chez mes parents et mes grands-parents. Euh, c'est une photo de, de militaires euh, qui venaient d'Auvergne, et qui, à qui on a demandé de participer au nettoyage des plages du Trégor. Donc 67... Des râteaux, des bottes. Euh, pour la, la plupart d'entre eux, on a retrouvé ça dans les articles de presse. découvrez la mer pour la première fois. Ce sont des Auvergnats. Voilà, ils, font, ils sont conscrits, ils font leur service militaire. Ça, c'est une photo qui alerte. Voilà, c'est une photo qui, encore aujourd'hui, est très poignante. On l'a réédité, enfin on l'a republiée en 2017, parce qu'on a fait une édition spéciale sur le Torrey Canyon. Euh, c'est une photo choc. C'est comme celle des bateaux tout à l'heure. C'est une photo qui doit sans doute nous faire euh, mal. C'est une façon d'interpeller. Après, j'ai voulu vous montrer une case, euh, que aussi, une case de, des aventures d'Astérix. Pourquoi Parce que ouest euh, enfin, France l'a aussi publiée dans un hors-série que nous avons consacré à la mer. Euh, on a raconté la mer à travers les aventures d'Astérix et on a montré cette case qui elle, a été dessinée par Uderzo quelques mois après la mococadise ce que je voulais vous dire, c'est que pour alléger un peu le, le propos, c'était que pour alerter, pour interpeller, on peut, on, on peut se faire mal, et il faut se faire mal, hein, je pense que la situation est carrément dramatique. Il faut aussi émerveiller. On voyait des coraux tout à l'heure, et je crois que Céline, vous aimez, enfin, vous aimez bien aussi émerveiller, nous émerveiller pour nous alerter. On peut aussi enfin, s'amuser, mettre un peu d'humour dans tout cela. Euh, parce que euh, je crois qu'on en a besoin aussi. La, la, le contexte est quand même assez, euh, assez difficile, assez pénible. Et je pense que par l'humour aussi, des artistes le font très bien. Par l'humour aussi alerter. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Mais je, je pense que c'est important euh, parce que l'avenir peut paraître sombre, il l'est d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faut. Enfin, la presse sert aussi à, enfin, aussi montrer une multitude de, de, de, ouvrir une multitude de portes d'entrée. Merci, merci. Ça me donne une petite note d'optimisme. Merci beaucoup Stéphanie Germain et merci beaucoup Céline euh, Donc Ces images que nous venons de voir illustrent des faits d'actualité, elles ont pu toucher un large public, en particulier en le choquant, en l'amusant, en l'émerveillant, euh, donc en faisant réagir. Euh, euh, cependant, comment ces images peuvent se mettre au service de la protection de l'océan. Michel Pelletier, je me tourne vers vous. Euh, les, les quelles sont, d'après vous et d'après votre travail à, à l'Office français de la biodiversité, qu -ce, quelles seraient les images que l'on voudrait voir, quelles seraient les images que l'on ne voudrait pas voir concernant l'océan et pour pouvoir servir l'océan, justement L'image, c'est pour nous, à l'Office, aussi un, un outil euh, parce que l'Office est chargé d'une euh, mission compliquée qui est d'évaluer l'état le, le, de la biodiversité savoir si la biodiversité va bien ou va pas bien, pour faire simple. Et, et du coup, on a besoin parfois des images, on a besoin de, de photos, notamment, hein, pour évaluer euh, présence ou non, euh, bah, ici, de, vous voyez, de, de coraux noirs, même s'ils sont blancs, mais enfin, bon, ils sont noirs, euh, c'est l'espèce. Euh, savoir s'ils existent et s'ils sont là, ne serait-ce que ça. Et puis, euh, ça, ça vaut aussi, évidemment, pour les espèces mobiles, euh, notamment les cétacés, hein, où on fait des grandes campagnes aériennes, euh, au travers des océans, enfin, survol des océans, euh, pour, essayer de, pour essayer de repérer les, les animaux et les compter, les compter et, et regarder s'ils sont là, ah, combien comment ils évoluent, et, et pouvoir dire ensuite, eh ben, on est euh, face à, à une population qui se porte bien ou qui ne se porte pas bien, euh, et, et on voit, euh, puisque les campagnes se répètent, évidemment, on, on essaye de regarder la dynamique euh, des populations. Ça, c'est ben, une image qu'on n'aimerait pas voir, évidemment, mais euh, qui est peut-être quand même nécessaire euh, de montrer parce que euh, le problème de la mer, et je parle euh, devant un navigateur, mais c'est que euh, enfin, c'est pas un problème évidemment, mais c'est que c'est en trois dimensions et souvent on ne voit que la première dimension, Enfin, on voit, le, on voit ce qu'on peut voir, c'est-à-dire quand on est dessus ou à côté. Et, et c'est recouvert par un voilà par un film bleu ou gris ou selon où on est, mais et on voit pas forcément ce qu'il y a dessous. Et donc il faut vraiment y aller dessous pour regarder ce qui se passe et, et euh, rapporter, euh, montrer ce qui est invisible souvent pour pour nous tous euh, qui sommes à terre. Donc euh, de la photos est évidemment euh, euh, très intéressant pour, pour montrer les, les, ce qu'il y a de beau, et montrer ce qu'il y a de moins beau. Et là ça illustre euh, bah, un peu deux problèmes, deux pressions qui sont à l'origine d'ailleurs de la détérioration de la biodiversité marine. Hein, vous le voyez, cet émissaire, ce tube-là qui part et qui, euh, qui permet de déverser des, des, des, des, des effluents ou des boues, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a pas l'air génial. Euh, et, puis, euh, et puis ce filet, vous voyez, qui est au premier plan, là, et qui est un, ce qu'on appelle un filet fantôme, c'est-à-dire souvent des filets qui sont perdus, abandonnés. Euh, non retrouvés par les pêcheurs, hein, euh, et puis qui restent comme ça euh, bah, parfois des, des, des dizaines d'années, voire plus, hein, et qui, qui continuent à être euh, soit pêchant, alors là, il n'est plus a priori pêchant, mais euh, qui, qui euh, accumulent aussi des, des, des, des concrétions comme ça. Alors c'est parfois d'ailleurs assez compliqué, hein, on s'accompagne, on, on, certains scientifiques nous accompagnent pour dire dans quelles conditions, enfin, si c'est nécessaire ou pas de les retirer, et dans quelles conditions il faut le faire, parce que parfois, le simple retrait du filet euh, cause plus de problèmes que de le laisser. Enfin voilà, Ça, c'est une photo, franchement, si on pouvait s'en passer. Et, et donc, euh, bah, les filets fantômes, les filets perdus, c'est assez complexe, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, euh, bon, peut-être qu'on en trouvera. Ça, c'est un habitat un peu spécial de, de pneus. Euh, bon, ce n'est pas une espèce marine, hein, encore, mais, euh, mais une, ça a été voulu. Euh, à l'époque, euh, on a jugé que c'était utile de récréer des, des, des récifs artificiels euh, en, en immergeant des, des, des trucs. Alors là, c'est des pneus. Et en pensant que ça allait faire du bien à la biodiversité marine, bon, euh, ça, là aussi, on pourrait s'en passer. Enfin, franchement, maintenant, on n'est plus du tout... Ça, c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, peut-être. Peut c'est ça, à peu près euh, et on, on imaginait de bonne foi hein, que, que, que ça, pouvait, ça pouvait être utile, peut-être pour freiner l'énergie de, de la houle, peut-être pour recréer des habitats dans lesquels les, la biodiversité, les, les poissons, les, et, et, et, et, etc., les espèces pouvaient recoloniser. Bon, je crois que franchement, on ne ferait plus ça. Et donc maintenant, voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de, de nettoyer ces zones alors, c'est peu à la petite cuillère, hein, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir, ça, c'est sûr. Et c'est une photo un peu insolite, où, voilà, où que, là aussi, je ne sais pas si on aimerait la voir ou pas la voir, mais ce qui, ce qui compte, c'est que, d'abord, elle est assez belle, et puis, euh, d'autre part, euh, enfin, je trouve, et puis, euh, d'autre part, ça montre quand même que euh, l'homme euh, peut réparer, euh, peut faire des efforts, euh, euh, souvent coûteux, euh, pour, euh, pour essayer de restaurer la restauration, c'est vraiment un, un sujet d'actualité. Hein, L'Union européenne, d'ailleurs, est en train de prendre un règlement euh, pour imposer aux États membres euh, un pourcentage d'air marine en, pro, en restauration. C'est plus, plus simplement en protection ou en interdit, mais en restauration, c'est-à-dire on, on intervient de façon active euh, pour essayer d'aider de, de, de, la nature, en quelque sorte, à se régénérer. Donc Mission Europe, d'ailleurs, en cours, avec beaucoup d'argent, qui a été pilotée par euh, M. Lamy, euh, l'ancien directeur général de, de l'OMC, qui, qui a monté cette mission Horizon euh, pour essayer de régénérer pour les dix prochaines années. Le, le... Bon, ça, c'est pour vous montrer, montrer au public aussi une réalité. Euh, c'est pas une image qu'on aimerait voir trop souvent, mais en tout cas sur laquelle il faut absolument que l'Office, mais comme toutes les forces de police d'ailleurs... Euh, se, se mobilisent hein, pour éviter que il bah, y ait des, voilà, des trafics d'espèces protégées, ça existe encore hein, y compris chez nous, ça je pense que c'est à Mayotte hein, Agnès, c'est à Mayotte donc vous voyez il y, y, y, y a des trafics de, de, de tortues alors que ces tortues ont des statuts de protection depuis déjà beaucoup d'années hein. donc ça bah, euh, la photo peut, très, peut être à, à, à l'usage aussi de la police hein, il, faut de la, il faut nécessairement quand on protège il faut de, faut de la police les gardes, les gardes de, de, de, de l'office euh, bah font de la police hein, et donc euh, prennent des photos aussi parce que peut-être que ça peut marquer. D'ailleurs, pour les marées noires, hein, ça a été les premières photos qui ont été utilisées à des fins judiciaires, de, de, judiciaire, hein, de preuves. Et de plus en plus, les juges considèrent ces photos comme étant des... des, des, des, des enfin, constater le flagrant délit, tout simplement. Merci. Je, je, je voudrais préciser, parce que je ne l'ai pas fait, que l'image le, avec les coraux, qui est magnifique, hein, est une photo de, de Laurent Ballesta, un photographe euh, bah, qui est connu, un hein, plongeur, voilà celle-là, euh, et euh, avec qui euh, l'Office a un partenariat aussi, hein, et est en train de travailler sur des, des découvertes, parce que la photo c'est aussi montrer aussi des découvertes. On, on découvre encore plein de choses, il y a beaucoup de biodiversité inconnue en mer, et notamment au large du parc naturel marin de Corse, et de, de, de l'Agrillate, du Cap Corse et de l'Agrillate, il a découvert euh, euh, des anneaux coralligènes, alors c'est pas, ce, pas cela là hein, mais c'est des formations qu'on... Qu connaissait pas et, et, et il en a découvert plus de 1000 je crois et, et donc on est en train de monter des, une campagne là aussi d'exploration et j'espère que la photo permettra de, de diffuser savoir voilà diffuser et puis probablement en émerveillant aussi hein, parce que c'est quand même un monde un peu euh, c'est presque de l'espace là comme est, on, est, on est dans de, de la troisième dimension merci ça nous permet de bien comprendre comment ça, ça semble dans votre taille finalement merci beaucoup euh, Michel Pelletier pour euh, votre discours engageant et ses photos euh, François Cabard, Gabard, pardon, euh, vous qui êtes navigateur, euh, est-ce que vous avez été euh, touché par ces photos, ce discours, euh, est-ce que vous voulez réagir Oui, bah moi je suis en effet souvent sur l'eau mais sur la surface et je n'ai pas forcément le loisir d'aller sous, je ne suis pas forcément à l'aise Donc C'est vrai que euh, voilà, ces photos, euh, de leur emballer c'est juste exceptionnel parce que déjà c'est beau, euh, c'est extraordinaire, c'est une façon de partager... Euh, et de transmettre de l'information qui, qui fonctionne relativement bien. Et donc voilà, moi je suis ravi d'avoir des, euh, de des photos qui viennent de sous l'eau, des photos qui viennent de, de, de sujets, par exemple, de, de, à l'autre bout du monde, où je n'ai pas forcément l'opportunité d'y aller, d'essayer de mieux comprendre le monde, mieux comprendre la mer, mieux comprendre les océans, euh, avec l'observation de ces photos. Merci. Ça, ça nous fait une transition toute trouvée puisque on veut protéger l'océan, donc les photos peuvent nous aider. Mais pour protéger l'océan, il faut le connaître. Et est-ce que l'image peut peut-être être un outil de transmission de la connaissance finalement euh, Céline, c'est là que je vous sollicite à nouveau. Euh, comment les images vous amènent à parler au grand public, s'il vous plaît Alors évidemment, euh, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, est-ce qu'on partage tous hein, L'image est un, un vrai support pour pouvoir. Euh, finalement, c'est une porte d'entrée pour pouvoir raconter des histoires. C'est un peu comme dans les livres d'enfants, en fait. Voilà, on, marche, on a une image, et puis, euh, voilà, on peut raconter plein de choses derrière et embarquer, euh, en tout cas, faire rêver, faire voyager. Donc, je pense que l'image, elle, elle a ce pouvoir-là. Euh, alors, moi, la première image que j'ai choisie, c'est évidemment cette image euh, vue de l'espace hein. Parce qu'en fait, quand on parle de l'océan, quand on voit cette image-là, ça prend toute sa dimension. Et là, vraiment, on peut raconter plein de choses en fait, au public. Évidemment, 70.8, <rire> 70 hein, qui est l'autre euh, centre de culture scientifique hein, voilà, euh, sur l'océan euh, qui se trouve au Capucin qui est vraiment qui, voilà, qui est le, le jumeau d'Oscanopolis hein, sur le volet euh, technologie et innovation maritime. Mais en tout cas, c'est vrai que sur une image comme ça, en fait, on, on peut raconter plein de choses au, au public. On, on peut leur faire prendre conscience. De, on, on parle de planète Terre, en fait, c'est une planète mer. Le volume d'eau sur Terre, en fait, il est dans l'océan, évidemment. Euh, voilà. La vie a démarré aussi dans l'océan. Donc, en fait, il y a plein d'histoires qui peuvent être racontées. Donc, c'est toujours... Puis, puis cette vue, en fait, vraiment globale, voilà, apporte cette dimension. Et, et ce côté aussi, sans frontière de l'océan. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Après, euh, nous, on utilise à Ossanopolis euh, l'image pour montrer des choses que l'on ne peut pas voir autrement. C'est-à-dire que... Alors, c'est les photos suivantes. Voilà. Donc là, j'ai pris une photo qui est une photo d'une de, de, animation que l'on réalise à Ossanopolis pour présenter, en fait, la, la biodiversité locale, la biodiversité en Bretagne. Et à, à l'aide d'une caméra, en fait, on peut aller voir, montrer les espèces de très près. Et finalement, là, ce que vous avez... Ce que l'on voit à l'écran, c'est une coquille Saint-Jacques. On la voit très, très près. Et du coup, ça prend d'un seul coup une dimension tout autre par rapport à celles que l'on peut manger ou voilà, <rire> trouver chez, chez son poissonnier. Euh, et on se rend compte que c'est un vrai support de biodiversité. Parce que quand on regarde, en fait, on va retrouver d'autres espèces sur cette coquille. Hein, évidemment, euh, des crépidules, des petites anémones. Et puis, euh, toutes les petites tentacules qui sortent de cette coquille. En fait, ça, ça nous permet là aussi d'embarquer le visiteur, de lui raconter plein de choses et de faire prendre conscience en fait, euh, de, de, du rôle aussi de, de toute cette biodiversité marine, de son importance dans l'écosystème, et de la nécessité, finalement, ça émerveille aussi, ça surprend, ça va susciter de l'intérêt de la part du visiteur. Quand il va aller, lui, se balader la prochaine fois au bord de la plage, euh, mettre un peu les pieds dans l'eau, il va regarder les choses différemment, il va être curieux, il va s'intéresser à l'océan, et, et quelque part, là, c'est gagné. S'il s'intéresse à l'océan, il va chercher à s'engager, euh, il va être attentif à ne pas laisser ses déchets sur la plage, euh, voilà. Et, et derrière, c'est... Euh, c'est vraiment quelqu'un qui va devenir lui aussi ambassadeur de l'océan, partager ça dans sa famille, auprès de ses proches. Donc, finalement, l'image, elle a aussi cette, ce, ce pouvoir-là derrière. C'est une vraie porte d'entrée. Cette image-là, c'est pareil. C'est une animation que l'on réalise, réalise à Ossanopolis. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que le public ne va jamais aller plonger à 3000 mètres de fond pour aller découvrir la biodiversité qui s'y trouve. Euh, on fait la même chose avec le plancton. Il ne pourra jamais, euh, voilà, évidemment, euh, voir de très près euh, euh, tous ces organismes microscopiques. Et là, l'image, en fait, a ce pouvoir-là, cette possibilité-là. Alors, on travaille avec des organismes de recherche hein, qui étudient ces espèces. Ils nous fournissent du matériel, des photos, des vidéos. Ensuite, on modélise. Eux aussi modélisent des voilà modélise en fait ces espèces. On utilise ces éléments-là pour après les habiller, les texturer et euh, du coup euh, les manipuler. Parce que ça c'est extrêmement intéressant en fait au moment de l'animation. On redonne vie en fait à toutes ces espèces et finalement le public c'est comme s'il y était. Il plonge à 3000 à 4000 mètres de fond et dès que ces espèces Là, après, il y a tout le savoir-faire, la compétence de l'animateur, évidemment, chez nous, hein, c'est euh, voilà, leur métier de partager les connaissances. Et donc, ils, ils valorisent en fait, euh, toute cette connaissance scientifique pour la partager avec le plus grand nombre. Mais là aussi, c'est une vraie histoire. En fait. euh, voilà, ils, ils viennent ici pendant 20 minutes, 20-25 minutes dans l'auditorium, et puis ils ressortent, ils ont découvert un univers complètement différent, euh, qui est complètement méconnu pour eux comme si on avait ouvert un livre hein, voilà et, et, et ils ont voyagé pendant 25 minutes dans les voilà au fin fond de l'océan alors après il y a aussi l'utilisation de l'image pour euh, d'un seul coup euh, pour pour émerveiller s'interroger se, se dire euh, cette immensité euh, euh, parfois ça peut être impressionnant aussi hein, on, on voyait les images que tu as proposé tout à l'heure Michel aussi ce côté c'est magnifique hein, c'est magnifique et à la fois on est dans dans un univers qu on, on, on, on, on, voilà, qui n'est pas du tout notre milieu. Hein. On est bien terrien, hein. on a les pieds sur terre. Et, et, voilà. et, et, et quand on voit ça, des gens qui plongent sous la glace euh, euh, en Antarctique, donc là, c'est une photo d'Erwan de, Amis, hein, qui travaille au CNRS, hein, qui est à l'Institut universitaire européen de la mer. Et donc, ils, ont, euh, ils font régulièrement des expéditions hein, pour aller étudier la biodiversité marine dans ces milieux extrêmes. C'est vrai que c'est à la fois euh, merveilleux, euh, un peu effrayant hein, de se retrouver euh, sous des morceaux de glace aussi immenses. Il euh, y a de la vie sous la glace. Ça aussi, ça permet de raconter des choses. En fait, les gens estiment que c'est des milieux sans vie, à part les ours euh, alors pour euh, l'Arctique et puis euh, les manchots pour l'Antarctique. Non, il y, y a plein de choses en fait aussi au fond, plein de choses sous, sous cette glace. Euh, donc... Ça permet aussi, voilà, alors après, quand on défile, le, quand on, on, on continue, hein, on, on, peut aller, on peut parler évidemment du changement climatique dans ces milieux polaires, des conséquences, des enjeux. Et puis, cette photo, alors j'ai choisi cette photo, alors quand on la voit comme ça, on pourrait se dire, ah là, là, c'est coloré, c'est sympa, on est peut-être dans les tropiques, euh, voilà, mais pas du tout, en fait, c'est une espèce très locale, hein, c'est une blennie. <rire> Euh, c'est aussi, en fait, l'image peut amener à découvrir des choses que l'on euh, va regarder d'un œil, d'un regard un peu, euh, bon, euh, peut-être sans intérêt, finalement, euh, quand on est, euh, euh, voilà, regarder au bord de la plage dans un, un petit pool d'eau, là, on va tourner les rochers, on va tomber sur une blénie, oui, ah, une blénie, bon. Puis finalement, quand on, a, quand on a une photo comme ça devant soi, on se dit, bah, c'est incroyable, c'est magnifique, quoi. Et c'est aussi euh, voilà, se dire que des choses que l'on a auprès de chez soi ou qu'on peut découvrir de manière assez simple, en fait, euh, si on les regarde vraiment, si on, on prend le temps de les observer, de regarder leurs comportements, bah, finalement, cette biodiversité marine, elle est passionnante. On se retrouve finalement à rêver à voir cette photo-là. Merci, Céline. Euh, Est-ce que, Jérôme, je peux vous peut-être de réagir J'imagine que ces photos, tout comme nous, vous ont un petit peu émerveillé. Est-ce qu'on peut... Elles sont assez différentes de celles que je fais, donc oui, j'en suis admirative. Euh, ben, J'ai pensé au photographe sous la glace, euh, je, voilà, on voit la photo, mais moi je pense au photographe qui fait la photo. Euh, je ne sais pas euh, si je me lancerais sous la glace avec un appareil euh, voilà, pour aller faire de telles photos. Euh, je trouve que le changement aussi d'échelle avec la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment important parce que c'est euh, une des missions de, de la photo, c'est de nous faire changer notre point de vue. Enfin, pour le spectateur qui la regarde, on est tout de suite projeté ailleurs. Et donc l'échelle aussi est vraiment importante, de se positionner euh, tout petit par rapport à une coquille Saint-Jacques, ce n'est pas habituel. Et euh, la première photo sur la planète, de la planète, je l'aime beaucoup, elle m'a fait réagir parce que euh, la conscience écologique, elle a été développée depuis qu'on va dans l'espace et qu'on a pu voir la Terre depuis l'espace. Et je crois que les cosmonautes ont vraiment cette conscience écologique, euh, l'ont eu en voyant la Terre depuis l'espace. Ce n'est même pas vu du ciel, c'est vu de l'espace. Et elle m'a fait penser au slogan, j'ai suivi pas mal de manifs pour le climat, et le slogan, il n'y a pas de planète B. Donc voilà, elle m'a bien touchée. Merci beaucoup. Est-ce que très rapidement, Stéphanie, vous voudriez réagir à ces images Est-ce qu'on publie finalement Est-ce que dans un journal, on a envie de montrer ces images-là, du tout petit, l'immensément <rire> grand finalement Est-ce qu'on a envie d'avoir ce contraste très rapidement Ah oui. Oui, oui, très rapidement. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis en train de travailler pour un, sur un projet dont je vais vous parler bientôt, la semaine prochaine. Euh, et, et la première image, l'image de la planète, c'est exactement euh, l'objet du projet. Elles sont évidemment publiables, à la, fin, pour moi, de mon point de vue de journaliste, à la condition qu'elles soient bien expliquées, qu'elles soient datées, enfin le, le, le, le B à bas de ce que l'on doit faire, parce que l'image, elle est euh, manipulable. Ça c'est la pire des choses autour de l'image, c'est qu'elle est manipulable. Donc notre rôle c'est de les publier, de les publier avec des explications. Sur la blénie, c'est carrément génial parce que c'est la vérité. Vous m'aviez raconté il y a deux ou trois ans l'histoire des hippocampes. Moi je suis pas bretonne, donc je ne savais pas qu'on pouvait trouver des, des petits hippocampes. Il enfin, fallait trouver, les regarder évidemment, pas les prendre dans des trous d'eau à marée basse. Mais c'est exactement ça avec la blénie. Donc elles sont toutes publiables, celles qui viennent du bout du monde, euh, du, du profond ou, ou de nos trous d'eau à, à marée basse, mais avec cette euh, c'est indispensable, vous avez pensé que je suis obsédée, mais il faut absolument que tout soit expliqué, décrypté, daté, euh, pour, que les, pour que le public comprenne et surtout qu'il ait confiance. C'est dans le monde d'aujourd'hui, euh, maintenant, depuis 10-15 ans, c'est indispensable. Euh, voilà. Merci. Merci beaucoup Céline Liret, merci beaucoup Jérôme Lindorény et merci beaucoup Stéphanie Germain. Euh, du coup, nous avons vu comment un photographe choisit son sujet pour évoquer les enjeux de l'océan et comment ses photos peuvent illustrer l'actualité. Ces mêmes images peuvent encore se mettre au service de la protection de l'océan euh, et de la tra transmission des connaissances pardon, euh, qui lui sont liées au grand public. Mais quel regard peut-on porter lorsque l'on vit l'océan au quotidien, à la fois comme un terrain de jeu et également comme un outil de travail cette question, cette partie, vous êtes tout dédié, François Gabard, vous qui vivez au quotidien l'océan, qui l'avait comme terrain de jeu, comme terrain de sport, finalement également, mais aussi comme lieu de travail. Euh, comment vous, vous, vous, quel est votre ressenti vis-à-vis -vis de ces images de la mer Et, euh, quel est votre, Comment vous les vivez Et euh, comment, comment est-ce que ces illustrations de votre quotidien, finalement, comment vous les voyez bah, Pour nous, euh, marins, euh, la photo, elle permet, c'est un des outils, ce n'est pas le seul, mais c'est un outil pour partager un petit peu ce qu'on vit. Et essayer quelque part de, de transmettre, transmettre des émotions. Je pense que c'est peut-être ça qui est... on n'a pas forcément parlé d'émotions jusqu'à maintenant, euh, mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est loin d'être évident, hein, parce que dans une photo figée, euh, arriver à transmettre des émotions, c'est pas facile, mais malgré tout, euh, ça peut fonctionner. Euh, J'avais choisi aussi cette photo de la planète, euh, de la planète bleue, en hein, prise de l'extérieur, euh, parce qu'en effet, ces photos-là, elles sont euh, indispensables dans la prise de conscience de l'humain de la planète Terre, de ce, ce, cette planète qui, qui est ronde, on le voit, euh, parce qu'il y en a quand même pas mal qui en doutent encore, donc c'est bien de le rappeler, euh, et qui est euh, qui un système, en effet, qui est, qui, est, qui, est, qui est isolé, enfin qui est isolé, qui est en interaction avec, avec l'espace, hein, mais qui, qui a des limites qui sont, qui sont là et qu'on peut voir. Euh, donc ça, c'est assez important. Et, euh, et donc du coup, dans, ce, dans ce, l'émotion générée par une image, et il y en a eu beaucoup. Hein. Moi, quand je vois les, les autres photos avant, encore une fois, les, les photos sous-marines, euh, ouais, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose dont on est habitué, nous, humains, à aller dans l'eau. Euh, ça génère tout de suite quelque chose. Et je suis convaincu que ces émotions-là euh, sont nécessaires euh, face aux grands défis environnementaux euh, qui sont là aujourd'hui devant nous. Euh, c'est difficile de ne pas être en action euh, si on n'a pas été nous-mêmes touchés euh, par, par une émotion comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous la possibilité ou l'opportunité, j'imagine personne dans cette pièce-là, d'être allé dans l'espace. Et pour autant, c'est intéressant d'avoir ces photos-là. On n'a pas tous la possibilité d'aller sous la glace, dans l'eau, d'aller à l'autre bout du monde. Et donc, c'est important d'avoir ce support-là pour pouvoir amener des gens le plus proche possible de ce qui se passe, essayer de transmettre ces infos, essayer de transmettre ces émotions. Du coup, ça peut être un vecteur de... De, pour faire découvrir l'océan public, et, comme on le voit à l'image, peut-être un véhiculaire message d'espoir et d'avenir, de, finalement À travers la technologie, peut-être Oui, alors je ne euh, suis pas très objectif, hein, parce que forcément, vous comprenez bien que je suis assez pané par ces, par ces bateaux, ces bateaux qui volent. Euh, cette photo, je, je, je l'aime beaucoup parce que bah, c'est un bateau qui vole, et c'est vrai que j'ai du mal à, à ne pas en parler, euh, parce que c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Euh, ça fait partie des, des innovations de ces dernières années, euh, qui nous permettent, alors à nous marins, d'aller euh, plus vite sur l'eau. Euh, mais là où je trouve que cette, euh, cette révolution est assez intéressante, c'est qu'elle change vraiment de, euh, notre façon de naviguer. Et elle permet, euh, alors soit pour un bateau à voile, grosso modo, on a les mêmes voiles, on met des foils, on vole, euh, on va plus vite, on peut gagner des courses, battre des records, c'est génial. Euh, mais on peut aussi choisir d'aller à la même vitesse, et parce qu'on vole, de d'avoir besoin de moins d'énergie pour se déplacer. Ça, je trouve que c'est quand même assez, assez intéressant euh, par rapport justement aux enjeux, euh, principalement aux enjeux de mobilité qu'on qu a. Euh, donc voilà, ça fait partie des choses qui, euh, euh, qui sont importantes. Et, et pourquoi cette photo elle est assez intéressante, c'est assez paradoxal, ce que je vais dire, mais en fait, je navigue sur ce bateau depuis maintenant quelques, quelques mois. Euh, je ne l'ai jamais vu de l'extérieur. à chaque fois je suis à bord. Et, euh, et je suis à chaque fois euh, euh, content et, et je, ouais, presque surpris. Et... Enfin, voilà, quand je, je vois les photos de ce bateau, je me dis waouh wow, génial. Et de la même façon, quand je vois euh, les photos de bateau, j'ai une photo d'Éric Tabarly. Alors je ne sais pas si elle est là ou pas très loin, euh, qui est un, voilà un des premiers à à, à voler. J'adore cette photo parce que elle est donc elle date des années, alors je ne vais pas dire de bêtises 70-80. Enfin, c'est pas tout jeune hein, le vol. Enfin voilà, il y a un marin aussi visionnaire qu'Éric Tabarly. Il avait déjà intuité il, il y a quelques années. C'est sur un, un tornado, donc c'est un catamaran de plage sur lequel d'ailleurs j'ai eu. La chance de naviguer, pas mal l'année, enfin, par ce bateau-là, mais cette, ce, ce type de bateau. Et, euh, et le vol, mine de rien, ce n'est pas facile. J'aimerais bien tous vous emmener sur un bateau, ou sur même une petite planche à voile qui vole, un surf, peu importe, pour essayer d'avoir cette sensation du vol. Parce qu'on arrive vraiment à sentir, en fait, quand on vole, qu'il n'y a plus grand-chose qui nous freine, et que le champ des possibles devient assez, assez intéressant. Et je trouve que les photos sont quand même souvent... Euh, Enfin, voilà, quand on voit un bateau voler, enfin, moi, en tout cas, ça ne me, ça me laisse pas indifférent. Et, euh, et donc, moi, j'étais gamin quand j'ai vu cette photo-là et je me suis dit comment ça marche, comment c'est possible. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'aime beaucoup aussi cette photo. De... Je trouve que c'est important qu'on puisse avoir ces photos de, de ces bateaux qui volent. Merci beaucoup. On vous voit encore là. <rire> ouais, bah pareil, ça, c'est entre les Glénans et Trévignon. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ça, ça a révolutionné euh, Quelque part, beaucoup d'engins de, de, flottants. Euh, là, c'est un, un, un SUP, hein, un, un stand-up paddle. Il y, y en a des foils un petit peu partout. Euh, on essaye de, de voler aussi bien que les oiseaux qui sont derrière. On voit même un aileron d'un dauphin. Euh, on peut s'inspirer d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant sur les foils qui sont là. Je ne pourrais pas être biomimétisme mais de l'inspiration qu'on pourrait avoir de tous ces animaux marins qui sont bien plus doués que nous pour se déplacer sur, sur les océans et ou dans l'air. Euh, et c'est vrai que c'est assez. Enfin euh, voilà, c est, c est, le champ des possibles on n'aurait jamais imaginé il y, y a quelques années. Euh, là donc est, on est on a ça du c'est-à-dire que le enfin euh, on est porté sur ce feuille. la pagaie touche un petit peu l'eau, mais grosso modo on arrive à se déplacer quasiment, enfin, euh, si on est bon techniquement, ce qui n'est pas forcément mon cas euh, aujourd'hui ou sur cette photo, mais on arrive quasiment à se déplacer sans, sans, sans apporter l'énergie, et ça je trouve ça assez passionnant. Merci. C'est le léon en tout cas. Merci beaucoup pour, pour vos images et pour vos discours complémentaires. Euh, pour finir, nous aimerions vous demander à, à chacun, à chacune, si vous aviez une image en particulier qui vous a marqué ému ou même euh, susciter une vocation. Euh, Jérôme Ndorigny, est-ce que vous direz, en, dans un premier temps, nous, nous dire si justement vous avez une image un petit peu qui, qui, vous, qui vous reste en mémoire, en tout cas euh, Une image au concert de la mer, oui. Ce n'est pas exactement cette image-là qui m'a euh, débloquée, mais euh, c'est euh, l'image que Sea Shepherd avait euh, pour la com de cette opération, donc, que j'ai vue avant de partir. Donc ça, cette photo-là, c'est qu'il est, est faite, mais celle qui m'avait marquée, c'était celle faite euh, par Sea Shepherd, qui était un peu similaire. Et en fait moi je ne suis pas quelqu'un attiré par la mer, je ne suis pas habituée à la mer et donc c'était pour moi euh, euh, la première fois que j'allais partir euh, en mer et faire des photos là-bas et je ne voulais pas y aller. <rire> euh, C'est pas mon élément, euh, voilà, j'habite en ville, j'ai fait beaucoup de sujets plutôt sur l'agriculture, donc euh, dans ma tête, euh, bon, comme on est plusieurs euh, dans le collectif à pouvoir partir, c'était pas moi qui irais sur ce sujet. Et puis, bon, bah, les choses se sont passées de telle sorte que finalement, c'est moi qui y suis allée. Et en fait, quand j'ai vu la photo de Sea Shepherd, euh, donc, similaire à celle-ci, j'ai compris que c'était hyper photogénique et que c'était un sujet qui, allait, euh, qui était très important pour notre projet et, et qui était important à faire parce que très parlant. Et donc, je me suis dit, ok, j'y vais. Merci, Merci beaucoup, Jérômeine. Stéphanie Germain, c'est à vous que je pose maintenant la question. Est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement marqué euh, oui, celle-ci, mais pas que... Ouais, j tout à l'heure, vous avez dit que je, vous aviez précisé que je, je m'occupe de la mer dans le journal Ouest France depuis 5 ans, en fait, un peu plus longtemps. Mais j'ai d'abord été... Enfin, euh, cette conscience euh, de la situation catastrophique de l'océan, elle, elle, elle est quand même, somme toute, assez récente. Je ne suis pas tombée dans ce chaudron-là quand j'avais 20 ans. Je faisais de la voile, pas à votre niveau, hein, je faisais de la voile dans mon école de voile, au CDTH en Normandie. Et la voile, pour moi, c'était... Enfin, la mer, c'était la liberté. C'était surtout la liberté. Mon père était, était marin. C'était la liberté, la liberté. Et les premières images qui m'ont marquée, vous en avez parlé tout à l'heure, sont les photos des migrants. Pas, là encore, on était loin de la... Mais Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Mais c'était les photos des migrants. Ça, ça a été vraiment la première... Euh, le premier acte de, de, de, de, de, de prise, enfin, la première prise de conscience. La photo coup de cœur que je voulais vous montrer, c'était celle avec les cachalots, mais on l'a vu, voilà, c'est celle-ci. En fait, il faudrait presque montrer un film. C'est ce qui me, à la fois me, enfin, me choque, en tout cas m'interpelle, et en même temps me donne espoir. C'est-à-dire que là, c'est un guide naturaliste à l'île Maurice, on en a parlé il y a trois ou quatre semaines dans le journal, qui libère d'un filet, qui libère un cachalot. Et il se trouve que ce cachalot et ce guide se connaissent, entre guillemets, euh, puisque ce guide l'avait déjà filmé avec un photographe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alexis Rosenfeld. Euh, et ce, ce cachalot est né il y a une dizaine d'années. Alexis Rosenfeld avait assisté euh, à sa naissance. Euh, et, et dix ans après, ils se retrouvent tous les trois, avec, ce, enfin surtout au secours de ce cachalot euh, euh, emprisonné. Et ça interroge, et je trouve qu'on devrait beaucoup s'interroger sur les interactions entre, on essaie de le faire dans la presse, mais et avec l'aide des témoins, s'interroger sur les interactions entre l'homme et, et la mer, l'homme et la faune et la flore de, de, de la mer ou de, de l'océan. Moi, évidemment, je n'ai pas de réponse, mais je, je pense qu'il va falloir qu'on creuse cette question euh, pour trouver des, des solutions aux au, au problèmes que l'homme a créés dans l'océan. Oui, et, et cette photo, pour moi, en est le symbole. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Michel Pelletier, et j'imagine que ça, votre réponse va être complémentaire. Quelle est votre image, vous, qui vous a marqué euh, Quelle est l'image qui, qui vous reste en mémoire ben, C'est celle-là, mais en fait, ce n'est pas tout à fait celle-là, c'est plutôt l'autre partie du bateau. Euh, la, la, on voit, mais, mais ce n'est pas grave, celle-là aussi est très marquante. Euh, oui, voilà, c'est celle-là. Euh, on voit... D'abord, parce qu'évidemment... Euh, on ne voit pas d'habitude les œuvres mortes d'un bateau. Les œuvres mortes, c'est ce qu'il y a sous la ligne de flottaison. Voilà, c'est celle-là avec la lisse qui dépasse. Elle est presque un peu indécente, on voit les dessous. Euh, et, et, elle, est, elle est belle en plus, c'est ça qui est un peu triste, euh, parce que c est, c est une, enfin, je trouve qu'elle est artistiquement réussie. Euh, c'est une photo qui a été prise euh, bah, par un, un, un aéronef de la marine, euh, et, et je venais de prendre mes fonctions à l'époque. J'étais je, jeune administrateur des affaires maritimes. Et j'étais euh, de permanence. Euh, C'était euh, au moment de Noël, un peu avant Noël. Euh, euh, et, et, et on apprend. Euh, bon, c'est un peu la sidération. On se dit, mais comment est-ce possible C'était est est, est, en 2000 ou 2002, je ne sais plus, 2000. Comment est-ce possible qu'on ait encore de ce, ce type d'événement de, devant chez nous Alors ça nous dit deux choses. Ça nous dit que la nature et la mer en particulier est très forte. Pas François que j'apprendrais ça, mais et que même nos, nos voilà toutes tout nos notre trafic maritime dont on est si dépendant euh, eh ben, est à la merci de ce genre d'événements. De, de, et pourquoi C'est pas c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que euh, l'Erika était un bateau poubelle, était un bateau euh, pas entretenu. Euh, on a il y a eu un procès retentissant évidemment. On a jamais l'opération était tellement complexe pour savoir qui était responsable ou pas responsable plutôt. Que je ne sais pas si on a vraiment puni les, les vrais responsables, mais, mais voilà. Et ça, c'est des choses vraiment euh, qui, je crois qu'on a pu progresser. Mais bon, il y, y a encore un, un pétrolier, vous avez vu, qui s'est échoué il euh, y, y a une semaine à, à La Réunion, hein, à Maurice, qui s'est fait prendre par, la, par le cyclone. Bon, voilà, c'est une... Euh, et là, je pense que je, re, je rejoins tout à fait François Gabard. Je pense que pour ce, la mer a besoin d'ingénieurs, a besoin de on a besoin de progresser encore, et c'est plutôt un message d'espoir, hein, de, de dire qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui sont encore à, notre, à découvrir, à notre portée, même si on n'est enfin, pas tous visionnaires comme, comme l'a été Tabarly, mais il mais y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui s'investissent de plus en plus, en tout cas, grâce à l'image sans doute, et grâce à à, à ce qu'on peut dire dans les médias euh, qui, qui, qui font des études d'ingénieurs et autres pour, pour trouver des solutions et il et y a même des jeunes qui animent des tables rondes et merci beaucoup euh, merci. puisque vous êtes étudiant et on vous, on vous félicite Merci, donc vous, vous réussissez à, à trouver un message d'espoir avec cette photo qui est un petit peu catastrophique, merci beaucoup euh, bah, et Merci encore une fois et euh, Céline Mireille, je, je vous sollicite euh, rapidement euh, quelle est pour vous la, la photo pour laquelle vous portez de l'affection alors moi, j'ai mis une photo qui peut paraître assez étrange, hein, qui questionne. <rire> en fait, c'est une photo qui a été réalisée par un étudiant ici à l'IUM. Euh, on a organisé un concours photo avec euh, l'Institut France-Québec-Maritime, donc ce concours en fait, avait pour objectif de valoriser euh, des photos d'étudiants qui sont en, en master et puis également en doctorat dans les universités euh, françaises et québécoises, les universités marines. Et donc on a eu mais, des photos d'un de, peu partout dans le monde, puisque en fait, ce sont des étudiants qui vont aller faire leur, euh, voilà, étudier euh, des milieux euh, extrêmes, hein, en Arctique, Antarctique, mais aussi euh, dans les eaux tropicales. Et un des étudiants a fait cette photo, nous a proposé voilà, cette photo qui a eu le premier prix. Alors dans le jury, il y avait Laurent Balesta, justement, et puis également Mario Cyr, qui est un photographe très connu, mais de l'autre côté de l'Atlantique, hein, côté Canada et États-Unis. Euh, donc cette photo est le premier prix. Alors d'une part, on est sur des choses, euh, finalement, si c'est la biodiversité ici, en Bretagne, les algues, un élément essentiel. Et puis en fait, il a pris cette photo et, et la légende, c'est un peu, où est Charlie en fait <rire> Il y a un petit amphipode caché dans les algues, <rire> petit, petit élément blanc là que l'on voit. Et, et finalement, on voit à la fois voilà, le, le regard. Et puis, je trouvais que c'était intéressant aussi de, de, de, de présenter cette photo euh, parce que, évidemment, les étudiants, euh, c'est essentiel hein, d'avoir euh, voilà, des jeunes euh, qui. Euh, ont vite, qui s'intéressent à l'océan, qui veulent étudier l'océan, et, et demain, qui euh, apporteront euh, voilà, une nouvelle connaissance, qui apporteront des solutions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'océan. Merci. Et cette exposition, alors, elle est présentée hein, à Ossanopolis. Vous pourrez la voir en extérieur. Merci beaucoup. Et je rejoins Michel. Bravo, merci. Merci. Pour animation. Euh, maintenant, François Gabard, je vais vous poser la même question. Euh, on finit sur une note très positive. J'imagine que votre note sera aussi positive pour finir. Oui, je vais positif. On a un timer, <rire> il reste 45 secondes, donc je vais essayer d'être assez rapide. Euh, et je vais être un peu provoque, en, et c'est peut-être encore plus provoque, en ayant vu toutes ces belles images. J'ai envie de dire que la mer n'est pas vraiment photogénique. Euh, malgré ces belles images qu'on a pu voir, la réalité est souvent bien, bien plus belle que les photos qu'on voit. Euh, donc le seul message que j'aurais à donner, c'est évidemment, émerveillons-nous de ces photos-là, mais surtout... Euh, euh, allons nous émerveiller de la réalité, c'est-à-dire allons euh, là, quoi, surtout quand on habite à, à Brest ou quand on est euh, sur le bord de mer, allons, euh, allons dans l'eau, si je, j'y je vais très peu souvent, allons sur l'eau, essayons de, voilà, de profiter de ces photos naturelles, euh, de ce que l'on peut voir, et donc voilà, essayons d'aller plus loin que l'image et profitons euh, de la chance qu'on a de pouvoir, euh, de pouvoir voir les, les choses en vrai. Et c'est peut-être important pour compléter aussi, justement, en plus du texte et des informations qui sont nécessaires autour de l'image. Quand on peut, allons voir tout ça de, pour de vrai. Merci beaucoup. J'ai ton noeud à l'eau, alors. Euh, merci à tous. Il y aura pas de, il y aura, on ne va pas avoir le temps pour des, des questions du public, mais merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à, à vous cinq d'avoir pu nous, nous exprimer votre, votre parole ici. C'était très intéressant. On a pu découvrir les différen sous différents aspects, de différentes manières, une manière surtout passionnante, comment l'image peut se mettre au service de l'océan. Donc Merci à vous encore. Euh, et je je tiens à remercier tout particulièrement euh, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc, bon, Michel Pelletier présent ici, mais aussi euh, pour l'organisation avec, euh, avec ses, ses différents membres, le, le collectif Argos qui a, qui, qui a donc fait cette exposition, cette magnifique exposition que vous pouvez voir à la, à, juste devant Oceanopolis, mais aussi Oceanopolis, donc, donc Céline Liré ici, pour toute cette organisation et toute son équipe et aussi l'équipe technique. Merci beaucoup pour aussi, ce magnifique pavillon événementiel. Et nous vous rappelons que l'exposition amère, du coup, qui a été présentée plusieurs fois, euh, du collègue Argos, pardon, avec les photos de Jérômeine ici présentes, euh, est en cours depuis le 8 février et euh, est disponible jusqu'au 8 mars. Elle est accessible à toutes et tous sur la promenade du Moulin Blanc, juste en face de Céanopolis. Donc, euh, pourquoi pas <rire> Merci beaucoup